Yo Alors oui, ça change, c'est un nouveau décor. Je voulais un nouveau décor, en fait, pour un nouveau format. Format que j'ai décidé d'appeler casual. Casual. Un format un peu plus décontracté, un peu plus naturel, où je pourrais vous parler de certaines choses, de la chaîne, comment elle avance, euh, un peu de choses perso, ma vie perso, comment j'articule YouTube autour de ça. Et du coup, euh, mais comme ça reste une chaîne d'éducation, je ne vous oublie pas, je garde quand même quelques conseils sujets sur le vêtement dans chacune de mes vidéos. Du coup, je vais vous laisser un timecode. vous pourrez y aller directement si vous voulez accéder à euh, la partie qui concerne le titre de la vidéo, tout simplement. Parce que là, je m'apprête à, à vous parler de, de ma vie, de moi, quoi. Alors du coup, pourquoi ce format casual Tout simplement parce que j'avais envie d'essayer un autre format, en fait. Euh, un format plus décontracté, plus naturel. Bah là par exemple je suis tranquille chez moi, posé, habillé normal euh, avec un sweat à capuche. D'ailleurs on voit comme ça dans les vidéos mais je suis 90% du temps habillé euh, tranquille. T-shirt, sweat à capuche, euh, jogging, basket. Non mais l'autre il a Sartoria dans son nom et il met des sweats à capuche. Oui, mais c'est ça qui est marrant. Et par contre au niveau de la coiffure je fais quand même un peu gaffe parce que euh, en fait si je me coiffe pas un minimum j'évite la tête euh, comme un hérisson. Donc euh, voilà. Un minimum présentable quand même. Et donc voilà je vous fais ce format casual pour vous parler plus librement de, de tout un tas de petites choses de, de ma vie et aussi parce que je sais que c'est un format qui va être moins long à monter que les formats habituels. Voilà tout bénéf pour moi. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup de temps Bah parce que cette année j'ai une année assez chargée. Il faut savoir que je suis étudiant, je vais en cours, je révise, j'ai des devoirs avec un gros devoir cette année d'ailleurs. Euh, je travaille aussi, je travaille sur Paris du coup ça me prend tout le temps d'une journée de travail. Avec euh, les temps de transport qui vont avec, parce que je n'habite pas en... sur Paris même, mais j'habite en banlieue parisienne, enfin plutôt en campagne parisienne, C'est peut être présente. Ça me prend euh, deux heures de transport aller-retour, donc euh, ça me prend aussi beaucoup de temps dans la journée. Donc après les cours et le travail, j'ai aussi mes entraînements sportifs, qui me prennent euh, pas mal d'heures dans la semaine aussi. La vie sociale, que je fais passer avant YouTube bien évidemment. Et enfin, mes loisirs dont YouTube fait partie. Ça me fait très plaisir de faire ces vidéos, mais il faut savoir que YouTube, c'est un de mes euh, nombreux loisirs. Et tous ces loisirs se passent après tout ce que je vous ai évoqué précédemment. Et voilà ce format casual que je vous fais euh, pour gagner du temps, tout simplement parce que je suis euh, à la bourre, niveau sortie de vidéo. Donc euh, à chaque fois que je sortirai un format casual, c'est que euh, je serai un peu en retard sur euh, ce que je vais sortir. Parce que si j'avais eu tout le temps que je voulais, bah, je ferais des vidéos normales. Mais comme j'ai pas forcément toujours le temps, bah je sortirais ce genre de vidéos pour, pour garder une fréquence de sortie de vidéos pas trop mauvaises. Voilà. Alors du coup, le thème du jour. Personnellement je trouve qu'il y a un vêtement de notre garde-robe qui est particulièrement sous-estimé, c'est le pantalon. Alors pourquoi le pantalon Pourquoi il est sous-estimé Déjà parce que quand on commence une garde-robe, on s'attache souvent à avoir des pièces un peu fortes, des pièces qui en jettent. Et souvent ces pièces-là ce sont des vestes, genre un beau perfecto, un beau teddy, un beau blazer, un truc qui en jette. Et, et c'est vrai, c'est vrai que ça en jette, tout simplement parce que bah, une veste c'est particulièrement près du visage, donc quand on regarde quelqu'un on, on voit son visage et sa veste ça recouvre aussi tous les vêtements qui sont en dessous donc en vrai on voit qu'elle donc euh, c'est vrai et on oublie souvent le pantalon qui est super important parce que déjà parce qu'il habille la moitié du corps autant que la veste en fait on le porte tout le temps quand il fait chaud ou froid, la veste, on l'enlève ou on la met, alors que le pantalon, on peut le garder à l'année. Il y avait des pantalons qui se gardent toute l'année, qui se portent à toutes les saisons, et donc du coup, euh, bah, c'est important d'en avoir des bons. Et en plus, nous les gars, bah, on porte que ça, en fait. On n'a pas des choix comme euh, on ne met pas de robe, de jupe, de collant, des trucs comme ça, donc nous, c'est pantalon, pantalon et euh, pantalon. Il y a aussi le fait que la silhouette se joue beaucoup au niveau du bas du corps. C'est-à-dire que si vous avez les jambes plus ou moins longues, vous avez les jambes plus ou moins épaisses, et du coup, ça, ça peut se moduler avec le pantalon. On peut jouer sur la longueur ou sur le volume des jambes avec euh, bah, la hauteur du pantalon, taille haute, taille basse, le volume, si c'est slim, si c'est large, si c'est skinny, euh. et aussi la longueur en bas. Est-ce qu'il y a des cassures, pas de cassures, est-ce que c'est longueur 7 8 Voilà. Et enfin, le confort, qui est une des choses les plus importantes euh, quand on s'habille, si ce n'est la plus importante. Et bah, au niveau du bas du corps, comme on court, on marche, on monte des escaliers, on s'agenouille, on s'accroupit. Du coup, c'est important d'avoir un super bon pantalon qui vous permet de faire tous les mouvements que vous voulez sans être trop gêné, d'être bien confortable et à l'aise. Et voilà du coup tout un tas de bonnes raisons de faire attention à son pantalon. Du coup, je vous récapitule pourquoi. Alors du coup nous les gars pour habiller le bas du corps bah c'est pantalon ou rien donc euh, on met que ça. Deuxièmement il habille le bas du corps du coup sur une tenue ça habille environ la moitié de la tenue du coup euh, bah, ça se voit beaucoup sur une tenue. Troisièmement la silhouette se joue beaucoup au niveau du bas du corps au niveau des jambes. faut quand même y prêter un minimum attention si on veut prêter attention à la silhouette qu'on veut donner. Et enfin le confort qu'il est particulièrement important d'avoir au niveau du bas du corps. Après le pantalon c'est pas du tout une pièce ennuyante, hein. on peut vraiment euh, varier les plaisirs avec Moi je sais que j'y prête euh, bah, beaucoup attention, je m'éclate euh, pas mal avec C'est euh, un peu mon, mon petit péché mignon, les, les beaux pantalons Parce que c'est un pantalon type jean, type chino, type pantalon cargo, pantalon de costume On peut jouer sur euh, les matières aussi du coton, du lin, de la laine, du cachemire ce que vous voulez, on peut vraiment s'éclater on peut jouer aussi sur le tissage hein. si c'est du denim, du fresco, du tweed de la flanelle. on peut jouer sur la coupe aussi si c'est slim, skinny, large carotte, pas de et sur la hauteur aussi, taille haute, taille basse la longueur aussi, avec des cassures en bas sans cassure, un peu court, 7 8 et les détails aussi, il y a vraiment moyen de faire plein de choses sympas sur le pantalon, on peut avoir des, des revers en bas, des plis, des pinces des ceintures bien travaillées, des pattes de serrage sur le côté, des poches particulière. Les détails c'est vraiment cool sur un pantalon, souvent quand il fait chaud on sort en chemise ou en t-shirt et voilà, chemise t-shirt on peut pas trop s'éclater avec non plus, ça reste assez simple, mais quand on met un pantalon il y a vraiment moyen de, de mettre de beaux détails pour avoir un truc qui en jette, quoi. ça devient vraiment un peu la, la pièce forte de ma tenue. Je sais que moi en été si je mets un pantalon et un t-shirt, bah, le pantalon va bah, plus ressortir que le t-shirt, donc euh, c'est plus la pièce forte de la tenue pour le coup puis voilà après une belle coupe et une belle matière ça fait déjà quasiment tout ensuite vous pouvez rajouter des détails ou des trucs comme ça mais voilà belle coupe de pantalon avec une belle matière et vous êtes déjà au top en plus le pantalon c'est pas une pièce très chère si on compare ça aux vestes et aux manteaux relativement au, à l'importance que ça a sur une tenue et donc ne sous-estimez pas votre pantalon et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce nouveau format vous aura plu n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager comme d'habitude ça, ça me fait très plaisir sur ce, je vous laisse. Moi, je vais faire mes devoirs. Du coup, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode de Casual. Allez, ah, devoirs, les devoirs.